Donc, je disais tantôt qu'au cours de cette présentation, nous allons voir l'apport euh, des applications personnalisées que nous pouvons greffer au DHST. Euh, nous allons aussi voir comment est -ce que nous pouvons utiliser certaines applications développées dans le cadre du COVID et, euh, et faire aussi une démonstration. Donc, comme je le disais, euh, nous avons la possibilité d'utiliser les différents outils d'analyse du DHSE. Cas spécifiques, le DHSE ne permet pas, à partir de ce euh, qu'il propose, de pouvoir afficher certaines choses. Donc, pour ces cas spécifiques, euh, qui dépendent d'un projet à un autre ou d'une personne, euh, nous avons cette possibilité de développer. Les applications, donc ceux qui sont à l'aise avec euh, le langage, de programmation, peuvent vous développer quand même une application. Et euh, cette application peut être installée dans le DHSE et vous présenter euh, certaines données. Je sais que dans certains cas, vous l'exportez, vous mettez dans R pour des analyses, mais vous pouvez aussi développer une autre application qui va afficher certaines informations comme vous le souhaitez. Donc, l'avantage, c'est que vous pouvez uh, tout entrer dans le DHSE et à partir de ces applications assez personnalisées, vous afficher certaines informations comme vous les voulez. Donc, c'est ça l'utilité des applications. Il y en a tellement maintenant, euh, développées par des personnes, des sociétés, ainsi de suite, et mises à disposition de, de tout le monde. Donc, ici, dans le cas spécifique du, du COVID, il y a un travail qui a été fait euh, pour pouvoir permettre l'impression, la, la vérification des passes sanitaires. Et premièrement, il y a un travail qui a été fait euh, directement dans l'interface de saisie de données pour pouvoir vous afficher le, le certificat de vaccination. Donc, c'est ce qui a été présenté, euh, c'est ce qui se trouve à la gauche. Et à droite, il y a aussi une autre application qui a été développée qui permet d'aller directement euh, voir les informations saisies pour une personne, première dose, deuxième dose, le type de vaccin, et tout de suite. Et vous proposer un certificat selon certains critères. Euh, donc, on parlera un peu plus tard de la validité de ce certificat dans d'autres pays. Où il va falloir passer par des démarches administratives et liées aussi aux développeurs pour pouvoir intégrer tout ça D'accord. Donc, euh, par rapport à cela, il y a eu une première application euh, développée, euh, Contact Tracing, pour pouvoir euh, afficher. Vous avez vu que euh, Sylvia avait présenté la carte. Et sur la carte, nous avons la possibilité d'afficher les relations entre un cas index et puis un cas contact. Donc ici, cette application permet d'afficher beaucoup plus beaucoup plus sur euh, ces informations assez euh, claires qui permettent de savoir qui était en contact et ainsi de suite. Donc, par rapport à cela, il y a eu plusieurs applications qui ont été développées et dans, ce premier, euh, dans cette première application, vous avez la possibilité de voir euh, la représentation en radar façon et la, la grille d'information. Donc, vous avez aussi la possibilité de filtrer pour voir les cas confirmés, les positifs, les négatifs, ainsi de suite. Sur plusieurs critères de filtre, vous avez aussi la possibilité de, de les présenter. Donc cette application est une application externe qu'il faut plus ou moins déployer avec Air Studio, qui va se connecter directement au DHS pour vous présenter l'information comme cela. Donc ceci a été développé aussi. Au-delà de ça, nous avons une autre application euh, Relationship qui aussi permet d'afficher les, les relations entre euh, plusieurs cas pour savoir quel est le cas zéro plus ou moins dans une région, ainsi de suite, et de voir qui est secteur ou qui propage, ainsi de suite. Donc, voici comment ça se présente quand nous lançons l'analyse de ces données-là. Et euh, cela permet de en plus des autres modules d'analyse, euh, cela permet d'afficher certaines informations comme cela. Donc ici, nous avons la possibilité d'afficher les informations que nous voulons. Est-ce que nous voulons afficher l'identifiant, le nom, l'âge, ainsi de suite? C'est à nous de personnaliser euh, l'outil afin de présenter l'information que nous souhaitons vraiment avoir. Donc, nous avons encore une autre application. Euh, donc, ici, c'est la même application qui permet de, de pouvoir présenter aussi différemment euh, ce rendu. Donc, ici, vous voyez que vous avez la possibilité euh, de pouvoir avoir une carte. Donc, ça, c'est une présentation qu'ils ont voulu avoir. Donc, il y a une carte pour montrer cette relation. Il y a un tableau euh, qui permet aussi d'afficher certaines informations, combien de contacts, et ainsi de suite. Donc, ça a été développé essentiellement pour pouvoir afficher ces genres d'informations par rapport à Publix. Donc, ici aussi, nous avons euh, quelques tableaux de bord qui sont automatiquement développés, et c'est ça l'utilité, c'est ça l'utilité de, de ces applications-là, de vous permettre de présenter l'information. Tel que vous le souhaitez dans le DHSE. Donc, ce sont des applications que nous pouvons euh, installer dans le DHSE. Pour pouvoir l'installer, euh, nous venons dans le DHSE, nous nous connectons. D'accord? Et euh, juste après, nous avons euh, gestionné des applications ici. Quand nous cliquons là-dessus, nous avons la possibilité d'aller dans Apps Hub pour pouvoir installer les applications que nous souhaitons installer, d'accord? Donc, si je veux installer ça, par exemple, je peux l'installer ou je peux revenir ici, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais dans le cadre spécifique de cette démonstration, nous avons installé la, la première application de Relationship Tracking. C'est qui permet d'afficher aussi les... Les données sous forme de relation entre un cas, un premier cas et un second cas. Donc, quand nous cliquons là-dessus, nous aurons automatiquement la page d'accueil de cette application. Donc, ça va venir comme cela. Donc, nous pouvons créer une nouvelle visualisation. Quelles sont les couleurs que nous voulons utiliser, ainsi de suite. D'accord? Et quand nous finissons de configurer, nous pouvons la voir ici. D'accord? Donc, je peux. Je peux créer un autre, d'accord? Relation... académie, d'accord? Donc ici, je veux établir un, un lien entre une première personne et une autre, d'accord? Donc, j'ai le choix entre les couleurs. Est-ce que je veux utiliser le rouge, le jaune et le Donc, je peux changer la couleur assez facilement, d'accord? Donc, je vais mettre un index ici. Pour dire quand je vois le rouge, cela veut dire index. Je peux choisir en fait, je vais zoomer. Je vais choisir le programme euh, lié au cas index. Donc, je vais prendre le programme de surveillance ici. Et là, je peux plus ou moins cocher pour dire dans la grille d'information je veux voir son nom, prénom, date de naissance, ainsi de suite. D'accord? où je peux dire je ne veux rien voir automatiquement et après on verra ajouter, on verra modifier, on viendra modifier. D'accord Donc ça, c'est le cas contact. Je peux ajouter un autre, d'accord Et je l'appelle cas contact. D'accord Et je dis que les cas contacts ont été enregistrés dans ce tracker, dans ce programme tracker. Donc je, je, je le mentionne. Et je peux encore, il y a des étapes à suivre. D'accord? Donc, je dis car index ici, car contact. Et si je veux cacher les entités qui n'ont pas de relation, parce qu'il y en aura beaucoup, donc il va falloir faire attention. Je pense que ce serait mieux de cacher pour ne pas avoir un million d'entités sur notre grille. Ça va être difficile. Donc, je peux l'enregistrer. Dès que je l'enregistre, il va me demander la plage. Pour quelle plage je veux. Euh, voir ces informations, donc je peux dire, je vais voir ces informations pour, euh, on va aller en 2021, d'accord, on prend le premier, on va prendre toute l'année 2021 pour voir si, et pour finir, je peux cliquer sur mettre à jour, donc il ira chercher automatiquement dans la base, ceux qui ont été en contact avec euh, une autre personne. Du coup, j'ai le rouge qui est un cas index. Et selon la manière dont vous avez établi les, les liens. Donc, ici, vous voyez qu'on dit add. Donc, si je pars du registre de surveillance vers le registre d'enregistrement de, des cas, les contacts, ainsi de suite, ou de, dans le sens contraire, j'aurai euh, les données. Parce que lors de la configuration, on nous a demandé si c'est dans les deux sens. donc Dans ce, ce sens-là, voici ce que nous avons pour cette période-là. Et je peux plus ou moins cliquer là-dessus sur euh, la personne, d'accord, pour pouvoir avoir ces informations, d'accord. Donc, je peux cliquer aussi ici pour directement ouvrir le dossier de la personne, d'accord. Donc, on voit ici qu'il a enregistré sur le... Le programme de surveillance basé sur les cas et que son nom c'est X ou Y, ainsi de suite. Donc, je peux voir ici le nom du second cas, contact, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ce sont des, des visualisations que nous n'avons pas forcément à partir du visualiseur, du tableau basé dynamique de la carte. d'accord Donc, il était important de pouvoir ouvrir ce portail, ou cette possibilité pour pouvoir... Euh, Présenter certaines informations telles quelles ici. Donc, ça, c'est une première application qui peut faire ça. Donc, nous avons la possibilité de venir modifier pour dire que ça peut être euh, bidirectionnel dans les deux sens, ainsi de suite. Et quand nous lançons, il se peut qu'on ait beaucoup plus de personnes, ainsi de suite. Donc, c'est en fonction de ce que vous souhaitez avoir que le système euh, essaie de présenter aussi. Ce ces informations. Dans, mais dans le cas où il y a tellement de relations, donc le système vous invite à, à diminuer la plage uh, pour pouvoir vous présenter l'information. Parce que ici, vous voyez, si vous voyez correctement, nous pouvons avoir tout ce résultat-là. D'accord? Donc, quand il y a beaucoup de personnes où ils, ils ont des relations, nous pouvons avoir ça. Donc, voici comment est-ce que vous pouvez automatiquement afficher ces informations. Dans, dans la base donc c'est une première application d'accord et la seconde application que je voulais vous présenter donc tout ça là est, ont été installés dans la base d'accord donc la seconde c'est le pack personnel donc quand je clique là dessus directement je me retrouve sur cette page donc cette page a été euh, personnalisée euh, pour répondre à votre fiche liées au pas final. Si vous voulez mettre hein, le logo de votre pays, euh, d'autres logos, d'autres textes, mais ça en français ou en anglais, ainsi de suite. Donc, toutes ces pages peut-être personnalisé pour vous présenter les informations euh, désirées comme vous le voulez. D'accord Donc, ici, cette application est très simple. Et euh, il va falloir se baser sur l'identifiant de la personne pour pouvoir afficher les, les, les données. Donc, quand nous ouvrons, quand nous ouvrons euh, une saisie ou les dossiers d'une personne, d'accord, donc je peux plus ou moins ressortir. Euh, J'actualise. Il suffit d'aller chercher l'identifiant de la personne. D'accord, donc quand je viens ici, nous avons pas mal de personnes. Je peux prendre celui-ci, d'accord. Et nous avons son ID. Là, donc, son ID est là, donc nous pouvons venir ici. Prendre son ID, d'accord? Donc, ici, nous voyons que la personne a reçu seulement sa première dose. Donc, quand on va vouloir télécharger son vaccinal on colle en fait directement euh, l'ID de la personne et on lance la recherche. Donc, quand c'est vert, ça veut dire qu'il a trouvé. Donc, il va placer automatiquement les informations de son attribut. Et ici, euh, dans ce euh, code cuillère il y a certaines informations aussi embarquées. Donc, ce sont des informations trop à cette personne. Comme ça, plus tard, peut-être à l'aéroport ou à un point d'entrée euh, du pays, un point de contrôle, euh, il y a une autre application qui pourra scanner ce code-là pour pouvoir savoir si cette personne est vaccinée ou pas. Actuellement, nos salles de cinéma euh, ouvrent encore. Donc, euh, on peut plus ou moins avoir ce code-là et permettre à tout le monde de pouvoir y aller et faire scanner directement son passe. Cette personne a pris une seule dose et automatiquement, euh, le passe national est rempli. Donc, cette partie, ce module peut être donné à ceux qui sont censés imprimer. Euh, les passes vaccinales, peut-être dans les centres, euh, vous pouvez leur donner aussi ce module afin qu'ils puissent venir euh, imprimer le passe de, de tout le monde. Dans le cas du COVID, il y a aussi d'autres portails qui ont été euh, euh, configurés pour permettre à la population directement de pouvoir télécharger aussi euh, leur passe vaccinal et ainsi de suite. Donc, euh, voici qui a été développé, juste pour vous montrer qu'il y a plusieurs possibilités euh, pour pouvoir analyser les données et surtout à partir des applications développées euh, par certaines personne, personnes, l'équipe de développeurs, euh, peut-être de l'Université d'Oslo ou d'une organisation. Nous avons la possibilité de pouvoir visualiser toutes les données comme nous le voulons. D'accord. Euh, à part ça, vous avez aussi la possibilité d'essayer euh, cette application. Vous pouvez euh, télécharger cela. Donc, je vous enverrai le lien dans le Slack. Euh, je vais peut-être envoyer ça maintenant. D'accord. Donc, vous avez la possibilité de pouvoir télécharger euh, cela et installer et utiliser convenablement. Donc, ça fait partie des applications déjà disponibles et qui peuvent nous permettre d'aller un peu plus vite. Donc, euh, c'est vrai que c'est lié justement à COVID ici. Mais nous avons aussi la possibilité, euh, surtout euh, en matière de gestion des données euh, du tracker, parce que le tracker nous permet d'avoir certaines données assez détaillées. Du coup, cela peut être agrégé pour pouvoir euh, alimenter nos données de routine. D'accord? Donc, pour cela aussi, euh, nous avons aussi développé notre application qui s'appelle le Data Transfer, qui permet de pouvoir envoyer des données trackers directement dans les données agrégées. Donc, cela facilite beaucoup plus la, le travail à nos des agents des centres qui peuvent aussi avoir directement le résultat et ainsi de suite. Donc, je pense que ce volet sera parti d'un autre, euh, autre webinaire ou euh, d'une autre formation où vous allez pouvoir euh, l'utiliser. et Ce sera partagé avec certains pays, euh, notamment ceux qui envoient aussi des données à pro ou peut-être dans des bases euh, régionaux, d'accord? Donc, c'est là aussi peut-être utilisé dans ce sens. Juste pour vous dire qu'il y a pas mal d'applications qu'on pourra installer et qui ont des utilités assez euh, connues ou par un public, etc. Donc, voici ce que je voulais vous montrer en termes d'applications développées. Euh, donc, euh, si vous êtes développeur, comptez-vous libre de développer et de partager tout cela avec nous parce que le DHS-2 est assez flexible et cela nous permet de répondre à certaines demandes concernant le, le pays. Donc, euh, voici ce que j'avais à vous proposer. Je pense que si vous rentrez aussi dans le DHS-2, vous allez voir maintenant les deux applications. la voilà, Chanty, d'accord, et puis le pass sanitaire que vous pouvez utiliser. Je sais qu'il y a d'autres personnes peut-être qui ont déjà entendu parler, donc certains pas encore. Donc c'est le moment. Si vous avez d'autres questions, euh, je suis tout à vous. Merci.